Alors, ce livre, effectivement, restitue une mission de recherche de sept chercheurs, tous spécialistes de, de sciences humaines et sociales et d'études coréennes, hein, qui a eu lieu donc à Pyongyang euh, en, en octobre 2013. Et euh, c'est un, un livre qui, effectivement, discute la question du terrain dans un contexte de fermeture, dont la Corée du Nord offre un, un très bon exemple, hein, puisque, euh, effectivement, faire du terrain en Corée du Nord... Euh, entraîne des difficultés comme euh, la difficulté d'accès aux sources, euh, la difficulté de faire des enquêtes euh, librement. Euh, mais en réalité, pour nous qui sommes des chercheurs euh, en études coréennes et qui parlons euh, le coréen, qui travaillons avec des matériaux dans la langue, en fait, justement, la Corée du Nord euh, bouleverse un petit peu euh, la question de qu'est-ce qui constitue un matériau de terrain. Euh, pour nous, tout est un matériau de terrain et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre. Et on a restitué aussi, dans les marges, euh, le dialogue des éditeurs euh, qui d'habitude est quelque chose de... Qui, de, qui se cache hein. euh, or c'est un livre que euh, qui est collectif hein, puisqu'il a, a été écrit à, à 9 mailles à neuf auteurs euh, que j'ai édité avec un collègue euh, qui, Benjamin Joanneau qui est un anthropologue de l'université rongi à séoul et donc on a euh, intégré dans le livre euh, le dialogue des éditeurs dans les marges sous la forme euh, d'un dialogue presque théâtral en rouge un peu comme un fil rouge euh, de la construction du livre euh, un fil euh, qui tient euh, le livre, et qui restitue effectivement toutes les difficultés de l'écriture collective en sciences sociales. Le terrain euh, n'est pas juste un moment particulier, le terrain c'est euh, un processus, euh, c'est quelque chose qui commence avant. Euh, qui commence par euh, de la préparation, euh, par des échanges, euh, par des discussions, des négociations sur un programme, en particulier justement euh, en Corée du Nord, où euh, le, le, le terrain euh, est euh, un terrain qui euh, se fait toujours avec les partenaires, hein, donc qui sont en l'occurrence pour nous des, des chercheurs euh, euh, qui sont spécialistes de la ville, puisque c'est notre objet de recherche. Euh, et donc ce, l'aspect préparatoire qui est euh, extrêmement euh, euh, important dans le cadre du terrain en Corée du Nord permet bah, de montrer que de toute façon dans le terrain il n'y a pas de terrain sans préparation et que ce, le terrain est un processus et euh, ce qu'on fait dans le livre c'est justement qu'on expose euh, tous ces matériaux euh, qui permettent de mieux comprendre ce processus. Euh, des mails, échangés, euh, des brouillons de programmes, euh, nos allers-retours, parfois des erreurs, euh, des, re des retours en arrière sur des choix, etc. etc. D'une part euh, c'est aspects là hein, de développement urbain euh, je crois que l'information en tout cas le savoir euh, principal qui contraste avec euh, euh, disons la littérature ou en tout cas ce qui euh, euh, la littérature habituelle entre guillemets sur la corée du nord euh, qui est essentiellement euh, une littérature euh, en géopolitique euh, en sciences politiques et qui aborde des thématiques euh, qui reviennent euh, euh, très fréquemment comme la question nucléaire euh, les problèmes de développement les droits de l'homme la question du régime etc euh, et qui n'aborde pas vraiment euh, la corée du nord comme une société finalement humaine avec des des personnes qui habitent une ville et je crois que euh, euh, si ce livre apporte quelque chose c'est de montrer euh, que cette ville est une ville habitée euh, c'est un, une ville capitale qui euh, répond euh, à des euh, comment dirais-je euh, qui répond à des structures, à des modes de construction et de fabrique de la ville euh, que l'on retrouve dans toutes les villes du monde avec, par exemple, euh, le livre présente un certain nombre d'institutions de euh, planification urbaine, d'urbanisme à Pyongyang. Euh, donc, Dans l'approche euh, de la ville par les acteurs, euh, on voit que Pyongyang, finalement, est une ville qui euh, n'est pas seulement... Bien sûr, c'est aussi la ville du régime, notamment parce que c'est la capitale de la Corée du Nord, mais c'est une ville qui est une ville euh, qui se construit euh, par un jeu d'acteurs que ce soit les acteurs de l'urbanisme euh, de la planification urbaine mais aussi les habitants euh, et c'est une ville habitée. et c'est ce qu'on euh, c'est ce qui transparaît euh, dans le livre et dans la manière dont on a notamment traité euh, nos photographies de terrain euh, vous remarquerez dans, dans le livre qu'en fait euh, on n'a pas euh, on a choisi en fait de ne pas donner nos photographies de terrain, nos photographies de Pyongyang, euh, on a choisi de les faire redessiner. Et ça a été un travail très particulier, puisqu'on a demandé à un peintre d'origine nord-coréenne, euh, aujourd'hui euh, vivant en Corée du Sud, qui s'appelle Son Moo et qui est assez connu euh, par ailleurs pour son travail artistique, euh, on lui a demandé de redessiner nos photos. Et donc lui euh, a redessiné nos photos, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a ajouté effectivement, euh, de l'émotion et euh, une ville habitée. Il a vraiment restitué donc, cette dimension-là, la dimension euh, des habitants par euh, des gens qui font euh, des pique-niques dans des parcs, des, restes, des petites euh, échoppes de quartier. On a un petit peu cassé la structure, euh, par exemple, en euh, euh, mettant les biographies euh, au début du livre sous une forme euh, un peu de présentation euh, d'acteurs euh, de l'histoire. Euh, on a aussi euh, euh, Structurer le livre un peu comme une enquête, justement la réponse à cette fameuse chasse automaçon qu'on avait utilisé comme outil méthodologique du travail sur le terrain. Mettre le visuel à distance est aussi une méthode, a été aussi pour nous une méthode de la pratique du terrain en contexte fermé, qui est le contexte fermé de la Corée du Nord. Et on l'a fait donc de deux manières. Hein. Euh, d'une part en utilisant euh, une forme de défi euh, de l'enquête, hein, qui a été toute cette chasse au automaçon. Euh, C'est les Thomasons, donc ces objets urbains euh, qui ont perdu leur sens et leur contexte dans les villes et qui ont été théorisés par euh, un néo-dadaïste japonais du nom de euh, Akasegawa Gamepei dans les années 80. Euh, donc ces objets euh, qui ont perdu tout leur sens, hein, comme un escalier qui ne mène nulle part ou une porte qui s'arrête, qui est euh, ouverte euh, au milieu d'une façade euh, ou euh, des fenêtres condamnées, enfin ce genre de, de choses, des trottoirs qui s'arrêtent. Donc il y a... Donc ces objets, il y en a énormément dans les villes, et bien évidemment, puisque les villes ne cessent de se transformer. Et donc... Euh orienter le regard vers ces objets a été une manière pour nous, euh, d'abord, de ne pas faire une enquête euh, marquée par euh, euh, ben, tous les clichés habituels euh, sur Pyongyang, c'est-à-dire ne regarder que les monuments, les grands axes, etc., mais de voir la ville autrement. Donc ça, ça a été une des manières de travailler, c'est-à-dire de, euh, de, de, de faire une enquête par ce, euh, par ce jeu, de la chasse automaçon, et euh, la deuxième manière, ça a été donc de mettre le visuel à distance euh, en demandant, en faisant tout un travail euh, sur les illustrations du livre, hein, en traitant différemment les différents types d'illustrations, Hein, puisque on a gardé en noir et blanc les illustrations euh, des articles on a gardé en photo couleur les illustrations des chercheurs sur le terrain parce que cela restituait quelque chose de notre enquête et de, des modalités de l'enquête et des difficultés de l'enquête hein, puisqu'on voit qu'on est effectivement euh, beaucoup euh, euh, en groupe euh, c'est un terrain collectif hein, donc ça ça fait partie c'est à la fois un atout et ça peut être une difficulté et puis euh, euh, on a choisi donc de faire redessiner nos photos de, de, de la ville de Pyongyang par quelqu'un qui a restitué de l'humain et des émotions euh, dans, dans nos photos.